Yeah, bonjour, je m'appelle James euh, Will Smith, j'ai 21 ans, je viens de Laval et justement j'ai pris le programme de Florian la première fois pour vraiment un petit peu comprendre l'immobilier puisque je ne me connaissais pas trop trop mais je voulais vraiment beaucoup en apprendre savoir ce qu'est l'investissement et honnêtement c'est ouais, très nice honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment beaucoup permis de comprendre c'est quoi l'esprit d'un investisseur, c'est comment un gros investisseur comme Florian il fait, il regarde le monde et comment il pense par rapport aux finances, par rapport à l'argent et honnêtement ouais, c'est vraiment, vraiment nice, c'est vraiment intéressant Comment t'as connu Flo Honnêtement c'est les réseaux sociaux parce que je vois une grande présence sur les réseaux et j'ai pu un petit peu le follow au début et je me demandais je m'étriguais un petit peu par rapport à qu ce qu'il faisait, comment est-ce qu'il faisait ce qu'il fait et justement j'ai juste texté directement et après on m'a offert justement de faire une rencontre et par la suite justement j'ai pu parler avec un des mentors de justement qui, qui est dans la formation et ça m'a beaucoup aidé parce que là il m'a permis de comprendre ok il y a tel genre de formation qui est offert, il y a tel genre de connaissances que je vais pouvoir avoir et au long terme maintenant je suis là j'en ai... <rire> ai fait beaucoup d'avancement depuis le temps justement depuis le temps et ça fait peut-être quoi une période de 3-4 mois à peu près que j'ai commencé le tout et maintenant je suis vraiment de, de la progression que j'ai pu faire depuis, depuis le temps. Là, euh, toi, qu'est-ce qui t'a décidé pour Quoi l'immobilier Et qu'est-ce Honnêtement, l'immobilier te permet beaucoup d'avoir un leverage par rapport à tes investissements, puisque tu vas mettre une certaine somme d'argent et de l'argent que tu pourras avoir au long terme par rapport à tout ce qui est de ton investissement, par rapport à justement le bien immobilier. Si tu mets une somme d'argent, à 5%, pour au final avoir justement toute une maison à 500 000, peut-être à un million, ça te permet de vraiment voir que, OK, donc je peux faire ça de mon côté, de travailler pour un petit peu, investir quelque part et avoir beaucoup, tu vois. Et l'immobilier te permet de travailler ton argent pas une seule fois, mais une, deux, trois, quatre, cinq fois, dépendamment de comment tu fais le tout justement et c'est vraiment à comprendre comment est-ce que ces investisseurs-là font justement cette transaction là pour faire travailler leur argent à plusieurs reprises et c'est vraiment impressionnant honnêtement. Et c'est simplement l'immobilier, je pense, selon moi, qui te permet d'autant fluctifier ton argent à travers une même transaction justement. Donc c'est vraiment quelque chose de, quelque chose de spécial. Et là, en ce moment, tu euh, as commencé avec les équipes de flow et maintenant, tu es rendu où? Maintenant, je suis beaucoup dans tout ce qui est de la prospection immobilière. Honnêtement, l'équipe de Flo m'a appris vraiment tout ce qui est en lien avec l'immobilier en général. Vraiment comprendre comment Flo euh, travaille, comment lui il pense. Et justement, depuis que j'ai une question, je me réfère à Florian, je lui demande Florian, toi, est-ce que tu ferais ci Comment est-ce que tu ferais ça Parce que ce gars-là, il est vraiment il est smart, il est vraiment il est intelligent par rapport à comment il fait ses choses, comment il fait ses actions. Et il me permet un petit peu de comprendre beaucoup de comment c'est quoi la stratégie au long terme de qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Parce que là, moi j'ai mon plan personnel sur 10 ans et j'aimerais beaucoup justement en faire beaucoup, faire plus d'acquisition, vraiment créer peut-être une petite équipe moi aussi et vraiment voir comment est-ce que le tout va avancer et c'est vraiment dans cette mentalité que je suis je suis mes objectifs que je me suis donné je m'en donne à tous les jours à tous les mois à toutes les années comme je sais quoi les ce que je vais pouvoir faire et honnêtement ça ça avance bien ça avance très bien comment des comment c'est des -ce ah oui oui <rire> dans une période de peut-être euh, moins d'un mois j'ai pu avoir plus de mon salaire annuel <rire> Euh, je suis plus ou moins à 65 annuels, présentement. je suis technicien comptable et je pu lever jusqu'à 75 000 de, de financement créatif et je suis très, très fier de moi. Et ça, c'est le feu des efforts parce que je sais que ce n'est pas, pas simple, surtout pour quelqu'un à mon âge. J'ai juste 21 ans encore une fois, mais c'est vraiment le fait d'être déterminé. Pendant que je travaillais, mon 40 heures semaine, je faisais en sorte de tout de même aller dans les rencontres, parler aux conseillers banquiers, faire en sorte vraiment de toujours être là, justement. Donc je faisais en sorte d'avoir des petits points d'être de, de, de, de, libre, justement, afin de pouvoir dire, OK, bon, je vais voir telle personne tel temps, telle autre personne tel temps, telle autre personne tel temps. Toutes mes midis étaient à peu près de 1 heure mais je décalais un petit peu d'une heure et demi à deux heures parce que j'avais ces rencontres-là avec les personnes, des fois c'était en présentiel, des fois c'était via des rencontres Zoom. Mais je me suis dit, honnêtement, tous ces sacrifices-là que j'ai pu faire, ça m'a permis de débloquer autant. Donc, Honnêtement, il n'y a rien que je regrette. Je suis même fier d'avoir autant, autant mis dans ma zone qui est d'inconfort pour pouvoir être dans cette position-là. tu vois. Ah, j'ai acheté un duplex. <rire> j'ai acheté un duplex justement par rapport justement à tout cet argent que j'ai pu avoir. Donc là, j'ai fait des démarches justement avec des les conseils manqués. Après, j'ai fait des recherches, j'ai fait des recherches et j'ai fini par avoir un duplex enfin dans la région de Trois-Rivières. Et honnêtement, je suis vrai de moi. Et c'est une première acquisition, mais je me dis qu'au moins avoir compris tout le processus de A à Z grâce au programme de Florian, ça m'a permis de vraiment comprendre ok, voilà qu'est-ce que je peux faire pour rentrer dans l'immobilier. Et maintenant que je suis vraiment dedans, puisque je suis un investisseur, je suis, je suis un propriétaire enfin, <rire> là, je me dis bon, c'est quoi les prochains steps Là, je me suis fait une certaine liste de qu ce qui pourrait être fait. Et honnêtement, c'est vraiment d'y aller, faire ça, qu'est-ce qui peut être fait, Et vraiment petit à petit. tu, si tu quelqu'un qui a, dit, qui a peur, tu penses... Honnêtement, le plus que tu es dans ta zone confort, le plus que tu dois te dire dans ta tête que tu es sur la bonne voie. Parce qu'honnêtement, il y a tellement de périodes dans ma vie que je ne savais pas nécessairement est-ce qu'il fallait que je fasse tel move, tel autre move, tel autre move. Mais c'est à chaque fois que, personnellement, je suis dans ma zone confort que j'ai vraiment, de l'autre côté, j'étais dans la meilleure position possible. Donc, c'est vraiment de sauter ce point-là et de faire en sorte que de l'autre côté, tu dises dans ta tête, il y a quelque chose de bien qui m'attend de l'autre côté, tu vois. Parce que, honnêtement, ça arrive, je pense, à tout plein de grands investisseurs que même eux, des fois, ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils attendent de l'autre côté, mais ils savent que c'est le bon step, ils savent que c'est le bon move à faire. Et qu'est-ce que Florian dit souvent prépare toujours ton exit. Ça, ça, tu, il faut toujours que tu saches, quand tu te lances dans quelque chose, quel sera ton exit point. Parce que si tu ne sais pas ton exit, c'est là que tu peux, disons, retourner dans certaines situations, mais toujours penser à, OK, bon, je vais faire tel move. Quelle façon est-ce que je peux me retirer de ce move-là Et d'y aller quand même jusqu'à l'autre côté, parce que tu sais que de l'autre côté, c'est vraiment quelque chose qui t'attend bien, tu vois. Donc c'est ça que je racontais à, à quelqu'un, de ne bon, pas avoir peur, juste, vas-y, dans stone honnêtement. Merci, nice. okay.